c'est un webinaire sur le design thinking. Alors, c'est euh, moi-même, Rémi Edard. Donc, moi-même, j'ai vécu en fait 20 ans euh, dans les pays anglo-saxons où j'ai été euh, euh, très tôt euh, mis en contact avec euh, ce genre d'état de, d'esprit de méthode. J'ai travaillé dans une start-up qui est peu connue du, du grand public, mais quand j'ai démarré, on était une, une bonne centaine, plusieurs centaines. Et quand je suis reparti, euh, 14 000 et maintenant ils sont 25 000. Donc c'est euh, du business to business. On était très très focalisé sur le besoin euh, de nos utilisateurs. Et vraiment c'est euh, avec du recul, je vois que ça m'a vraiment formaté l'esprit euh, et ma manière de travailler. Alors la D-Thinking, ou plus particulièrement Definking Academy, en fait c'est un, un, un, un réseau euh, de personnes qui souhaitent en fait euh, travailler différemment, penser différemment, ouais, faire différemment, être euh, différemment. Et nous nous appliquons à nous-mêmes ce, nous, euh, ce que nous faisons pour d'autres, nous faisons beaucoup de formations et de l'accompagnement, que ce soit de, de grands groupes euh, ou d'écoles euh, ou d'indépendants euh, ou de ceux qui sont en reconversion par nos ateliers publics. Et le but, en fait, c'est vraiment d'accélérer cette transformation centrée sur l'humain et en permettant à d'autres. Donc, c'est pour ça qu'on fait très facilement des événements publics où on partage euh, ce que l'on fait, ce que l'on a développé. Et les gens peuvent le répliquer après de passer par nos euh, formations. Dans ce webinaire d'à peu près trois quarts d'heure, eh je vais vous présenter ce que c'est que le design thinking, ce que vous pouvez faire avec celui-ci, quel est l'état d'esprit qui est derrière, les valeurs qu'il porte, les principes. Et puis, euh, je vais euh, assez rapidement vous présenter l'ensemble du processus avec les différentes étapes. Et les outils qui sont associés. Alors, pas tous les outils, ça prendrait beaucoup trop de temps, euh, mais un centre d'outils clés qui me semble vraiment euh, important de, de, de comprendre et de maîtriser. Et puis, quelques petits mots sur l'académie. Alors, le design thinking, ça s'applique à beaucoup, beaucoup de domaines différents. Alors, dès que ça rencontre euh, les critères que je vais vous expliciter dans quelques instants, alors, ça a commencé avec tout ce qui est euh, l'univers du produit. Et puis, petit à petit, eh bien, euh, ceux qui ont commencé avec ça ont réalisé que ça pouvait s'appliquer aussi aux services. Et puis, plus tard, et donc ça, c'est plutôt récent, on va dire dans les 15 dernières années, eh d'appliquer le design thinking, en fait, à du design organisationnel. Et donc, c'est aussi pour ça que s'utilise non seulement en innovation, mais aussi beaucoup en transformation. Et c'est aussi ce que nous faisons pour des clients plutôt corporate. Alors, quels sont les critères pour voir si ou non un, un défi, un challenge, eh bien, euh, peut être résolu avec le design thinking. En fait, ils sont au nombre de six. Alors, ça peut être plus ou moins. Hein. Alors le, le critère le plus important, c'est que la compréhension de l'utilisateur doit être clé. Si elle n'est pas clé, oubliez, ça ne le fait pas. Donc, utilisez autre chose. Si l'environnement est complexe, bah, cette méthode, ça marche d'autant mieux. S'il y a un haut niveau d'incertitude par rapport à la solution ou au résultat, bah, c'est vraiment ce qu'il vaut. Si vous avez déjà une solution, ce n'est pas la peine de vous embêter à faire ça. Testez votre solution, vous allez voir si ça marche. Mais par contre, si vous êtes vraiment honnêtement, vous n'avez pas d'idée sur la solution, c'est vraiment une méthode qui marche très bien. Alors, ceux qui viennent à vos ateliers, il faut qu'ils soient enthousiastes. Prenez que des volontaires. Euh, et il ne faut pas qu'il y ait de solution analytique. Parce que c'est vraiment, euh, euh, vraiment la pensée circulaire. C'est vraiment, en fait, euh, on est vraiment dans le quali, on n'est pas du tout dans le quanti. Donc là, euh, ça ne va pas se résoudre. Il ne faut pas que ce soit un défi qui puisse se résoudre avec un, du MATLAB ou un fichier Excel. Et si le challenge, le défi au départ, il n'est pas très clair, ce n'est pas un souci, Eh bien, vous ferez une itération supplémentaire pour définir le challenge. Alors, j'allais vous demander, ben, quelles sont les, les, les entreprises ou les produits que vous connaissez qui utilisent le design thinking Alors, bon, là, je vais plutôt parler d'entreprises de, de, de, anglo-saxonnes, mais il y en a bien d'autres. Hein. Vous avez euh, Tesla. Alors, effectivement, Tesla, eh bien, ils ont vraiment utilisé cette méthode pour concevoir cette voiture qui est beaucoup plus centrée autour de l'utilisateur en utilisant une motorisation électrique. Vous avez Nespresso, n'est euh, pas très loin, c'est la Suisse. Hein, euh, et là, ils ont vraiment conçu en fait, le café euh, à la maison en prenant en compte le besoin des utilisateurs de bout en bout, tout le long du parcours utilisateur. C'est assez impressionnant ce qu'ils ont fait. Alors, vous avez Decathlon, vous l'avez dit, parce qu'il faut quand même citer quelques entreprises françaises, parce qu'il y en a quand même de plus en plus. C'est l'une des plus belles boîtes françaises de ce point de vue-là, capable de vraiment de concevoir des produits qui correspondent vraiment aux besoins euh, de leurs clients. Alors, bien sûr, Google. Hein. Alors, vous voyez que tout ce que je viens de présenter, euh, là, c'était plutôt des produits euh, avec Decathlon. Maintenant, vous avez aussi des services. Donc, Google, ce sont des services. Euh, Uber, c'est aussi un service. NBNB, uh, c'est un service entreprise qui en fait développe des produits et des services, donc plutôt une solution intégrée en utilisant le design thinking. Donc un bel exemple que j'aime beaucoup, c'est Philips. J'ai travaillé à côté d'eux pendant, pendant, pendant 18 ans. J'ai pu voir leur évolution. Uh, de ce point de vue-là, c'est une très belle boîte ils ont vraiment fait des progrès uh, gigantesques. Ils ont, uh, ils ont un design lab qui est, uh, qui est, uh, qui est redoutable et qui, uh, qui pourrait faire pâlir d'envie vie uh, beaucoup, beaucoup d'entreprises. Et euh, tout cela en fait euh, euh, se fait avec euh, des outils, avec une méthode des pratiques, donc là le design thinking, avec des principes comme par exemple apporter de la valeur à l'utilisateur qui se vivent avec des valeurs qui sont euh, pour moi la confiance et l'autonomisation des équipes, l'empowerment, et puis avec un état d'esprit qui est vraiment la centricité utilisateur. Et en fait, ça c'est une sorte d'oignon, et plus on va vers les couches extérieures, plus en fait ça devient compliqué à changer dans une entreprise. Pour une entreprise, avoir les outils qu'il faut pour, pour faire du design thinking, c'est relativement simple. Euh, vous pouvez même les trouver sur Internet, ou alors vous venez à une formation et vous les récupérez. Et plus vous allez vers l'extérieur, plus c'est difficile en fait euh, à changer, moins c'est visible, moins c'est visible, et plus c'est puissant par contre. Alors le mindset c'est quoi alors vous l'avez compris, hein, l'état d'esprit, eh c'est vraiment la centricité utilisateur Donc, ce n'est ni le technologie push, ni le market pool, ni la user experience, ni l'expérience client. C'est quoi en fait C'est d'arriver à répondre aux besoins de l'utilisateur, que ce soit du market pool, euh, latent ou existant, peu importe, euh, donc le besoin, quelque part, avec une expérience client qui est Remarquable, en utilisant les briques technologiques qui sont les plus appropriées. Mais vous avez bien vu, c'est mis en gras. Le plus important, c'est de répondre aux besoins de l'utilisateur. Si, si cette première ligne n'est pas là, vous avez tout faux. Donc, faire du UX sans s'assurer que la proposition de valeur elle est juste, le UX ne sert à rien du tout. UX, c'est un peu le user experience. Voilà. Alors, regardez par exemple. Là, c'est du ketchup. Donc, le ketchup, euh, bah, le produit à l'intérieur, il reste le même. Donc, les, il y a un certain nombre de clients qui adorent le ketchup avec leurs frites ou autre chose. Voilà. Ce qu'ils ont fait là, c'est qu'ils ont changé l'expérience utilisateur de l'utilisation de la bouteille. Et effectivement, avoir une bouteille qui se renverse, qui se garde au frigidaire renversé, en plastique, ça permet plus facilement, eh bien, on n'a pas besoin de taper au derrière pour faire sortir le ketchup. Donc, ils ont amélioré l'expérience utilisateur, mais la proposition de valeur, le cœur de la proposition de valeur, elle n'a pas changé. C'est toujours le même produit à l'intérieur. Alors, parfois, le besoin que l'on a, c'est un besoin qui est extrêmement basique. Euh, moi, je sais que je suis assez nomade, un peu moins en ce moment, mais ce dont j'ai besoin partout où je vais, c'est d'un Wi-Fi qui marche très, très bien. Et si je viens dans un café ou un restaurant, moins maintenant, mais qui n'a pas un bon Wi-Fi, je pars. Immédiatement. Donc, c'est le basique. Si euh, ça vous est peut-être arrivé, si vous allez dans un resto et euh, personne ne vient vous, pour prendre votre commande, ben moi, ça m'est déjà arrivé, je suis parti. Alors, ce n'est pas moi qui ai écrit ça sur la table, hein, mais j'aurais pu. Euh, mais donc, le, le, le, les besoins en fait, de nos utilisateurs, parfois, sont hyper basiques. Si vous n'avez pas envoyé le bon lien pour venir à ce webinaire, bah ça aurait été problématique. Je n'aurais pas répondu à votre, bien, à votre besoin primaire. Alors, Alors regardez, ça, c'est un, un magnifique exemple. Alors, vous appelez ça Captain, Uber ou tout ce que vous voulez, ou chauffeur privé anciennement, maintenant Free. Euh, en fait, ils ont, ils ont bien compris, à l'origine, c'était Uber, eh bien que quand vous êtes un utilisateur, eh bien vous voulez avoir une certaine visibilité sur quand vous allez récupérer votre VTC, votre taxi, entre guillemets. Et effectivement, de le rendre visible sur l'application, ça, ça a fait un tabac. Moi, j'adore. Donc, ça me permet de voir à quel moment il faut que je descende euh, pour attraper euh, mon VTC. Et ça, c'est vraiment de l'expérience utilisateur. Et l'ensemble, la proposition de valeur, eh c'est d'apporter en fait, un meilleur service euh, qualitativement voire même à un meilleur coût, pas toujours, qu'un taxi. Voilà. Donc, ils ont réinventé l'expérience du taxi en améliorant comme pas possible l'expérience utilisateur. Donc, l'état d'esprit, c'est vraiment cette centricité utilisateur qui est, qui est essentielle et qui nous manque tant aujourd'hui pour tout, en fait. Alors, vous avez euh, Steve Jobs, il disait euh, euh, qu'il faut démarrer de l'expérience utilisateur et qu'il faut regarder après au niveau technologique comment on peut améliorer cette expérience utilisateur. Alors, je vais changer légèrement ce qu'il dit. Vous devez démarrer avec le besoin client, avec le besoin utilisateur. C'est une petite différence, mais elle est énorme. Donc, lui, effectivement, euh, la proposition de valeur, elle était très, très claire dans sa tête, et il poussait, c'était un produit qui était pour les consommateurs, le consumer product, donc lui, il poussait les ventes et la marque en améliorant l'expérience utilisateur, avec parfois des produits qui étaient assez, assez, qui étaient une commodité. Un ordinateur, c'est un ordinateur. Et donc, il a, il a gagné euh, des parts de marché en boostant, en fait, en dynamisant l'expérience utilisateur. Mais la proposition de valeur, elle était déjà là. Il répondait déjà à nos besoins. Alors, pour répondre à nos, pour comprendre en fait, quels sont les besoins, eh bien, il faut être en empathie avec ses utilisateurs. Et ça, c'est pas un truc qui se fait naturellement, c'est un truc qui fait mal. Ça fait vraiment mal parce que il faut se mettre dans les chaussures de l'autre et c'est pas un truc qui nous est naturel. Donc, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, hein, mais il faut le faire. C'est à cette seule condition que vous arriverez vraiment, en fait, à développer un produit, un service, une organisation qui va vraiment répondre aux besoins et qui va apporter la bonne expérience client, la bonne expérience utilisateur. Alors. Si vous ne faites pas ça, bah, je l'ai déjà dit, hein, il y aura un, euh, un, un retour sur investissement qui sera pauvre, pas à la mesure de ce que vous pourriez avoir si vous faisiez les choses vraiment dans les clous euh, en faisant une bonne phase d'observation ou plusieurs phases d'observation. Euh, donc, on voit ça avec certaines méthodes qui, euh, qui sont maintenant euh, dans l'air où, effectivement, il n'y a pas du tout de phase d'observation. Bah, en fait, pour moi, ce n'est qu'un atelier d'idéation. Même si vous faites du test à la fin, ça reste relativement pauvre. Ou alors ça ressemble à une start-up. J'ai un autre webinaire pour ça, sur les, les méthodes de travail. Alors, euh, donc, gagner en empathie avec vos clients, c'est vraiment une compétence clé, une compétence cœur de votre entreprise, de votre organisation. Ce n'est pas un truc qui peut être externalisé. Alors, regardez, regardez les GAFAM. Euh, ou alors maintenant, on pourrait regarder aussi les entreprises, les licornes françaises. Euh, moi, j'ai jamais entendu parler de Blablacar qui externalisait ses recherches utilisateurs. Alors, peut-être qu'ils le font, mais j'en ai pas entendu parler. Hein. Ce que je sais pour sûr, c'est que les GAFAM ne le font pas. Elles le font elles-mêmes. Donc, elles-mêmes, elles récupèrent des données sur le utilisateur et du CALI. Donc, elles font quanti et CALI à la fois. Et du CALI, c'est hyper important. Ça permet de mieux comprendre les données. Alors, les valeurs qui sont portées par euh, le design thinking. Alors, il y a vraiment le. Le, le, la confiance euh, qui est donnée à une équipe, et la confiance dans un processus. Parce que si on suit le processus, on va arriver en fait à une solution par des itérations multiples. Et empowerment, alors c'est difficile à traduire en français, on va, dire, on va parler de responsabilisation ou d'autonomisation, c'est en gros donner à une équipe les clés de la voiture. Et vous leur dites, voilà, vous devez arriver à destination, vous débrouillez, je ne veux pas savoir comment vous faites. Vous passez par Bordeaux, Marseille, Genève ou Brest, mais vous devez trouver une solution pour les besoins de nos clients. Et c'est une équipe donc, qui va être auto-organisée, qui va être centrée utilisateur et qui va être euh, en amélioration continue. Donc, elle va avoir du feedback. Des utilisateurs potentiels du produit, de manière à améliorer le produit, et sur son propre fonctionnement en interne, elle va s'améliorer en continu pour devenir de plus en plus performante. On appelle de empowered team ou high performing team, ce sont les termes anglo-saxons bah, qui nous viennent de, de ces pays-là. Mais ce sont des termes qui sont très justes, en fait. Alors, il y a un truc qui nous vient de Google aussi, euh, que j'ai adoré quand j'ai lu, Alors, il y a déjà pas mal de temps. C'est que euh, si l'équipe ou les membres de l'équipe se sentent en sécurité psychologiquement, eh bien c'est ça qui va leur permettre d'innover ou de transformer encore mieux. C'est vrai que si vous sentez en fait euh, bah, que, euh, que quelqu'un peut vous tomber sur le, le, le coin du nez, je ne sais trop comment on dit ça, ou euh, vous pouvez être viré du jour au lendemain parce que vous vous plantez parce que vous n'arrivez pas à aboutir sur un truc suffisamment rapidement, eh bien, ça va vous insécuriser et vous allez avoir des comportements au sein de l'équipe qui vont être dysfonctionnels. Donc, plus l'équipe va être sécurisée, plus les gens vont pouvoir s'ouvrir et travailler ensemble de manière efficace. Voilà. Donc, ça, c'est un... Et, et ils vont oser se planter et puis euh, se remettre debout, itérer, pour à la fin euh, réussir. Parce qu'on ne se plante pas pour se planter, on se plante pour réussir à la fin. Alors, euh, ça c'est, ne me demandez pas ce que vous avez dit à les 70%, mais euh, à Stanford, ils ont, ils, ont, euh, ils ont très clairement montré le lien, la corrélation entre l'ambiance émotionnelle dans une équipe et puis le taux de succès. C'est du bon sens, mais ça vaut quand même le coup de le lire. Alors, les principes, d'ailleurs, le design thinking, eh bien, c'est, en fait, s'il n'y en avait qu'un seul, ce serait celui-ci. Il faut apporter de la valeur à l'utilisateur. Si votre intention, ce n'est pas ça, bah faites pas de design thinking. Donc, vous faites du design thinking, ou du design de service, peu importe. Hein, C'est pour apporter quelque chose à l'utilisateur final. Et donc, ça nécessite de le comprendre. C'est la seule raison de cette méthode, de cet état d'esprit. Alors, ça nécessite eh bien souvent que l'organisation change de paradigme. Et vous voyez ça dans de nombreuses entreprises qui sont, on va dire, plus, plus récentes. En fait, le client, il est non seulement au centre, mais en fait, il est tout en haut de la hiérarchie. C'est pour lui qu'on travaille. Donc, dans beaucoup de tech compagnies, mais pas toutes, eh hein, euh, bien, le, le, le, le manager, le CEO, facilite le travail des personnes qui, sont, qui lui reportent. Et, euh, et comme ça, tout le long de la chaîne, de manière à ce que les gens qui font face au client et eh bien, ceux-là, eh on leur, leur facilite le travail pour apporter le plus de valeur au client et pour que le client soit le plus satisfait possible. Alors, on voit ça dans certaines mutuelles. J'ai découvert récemment des, des vieilles entreprises qui ont un fonctionnement finalement très, euh, très de l'ère de, de du temps et qui ont une très grosse focalisation sur le client. Et ils ont ce qu'on appelle le, le, le, le principe de subsidiarité. Ou le principe de subsidiarité, c'est un truc qui va vraiment. Euh, qui est vraiment en phase avec le design thinking. Alors, euh, au départ, quand vous faites du design thinking, vous ne savez pas trop où vous allez, vous êtes complètement confus. Donc, ceux qui sont euh, un petit peu en de nature ou ceux qui sont plutôt très analytiques, en général, ils ont du mal, ils crispent. Ils veulent savoir où ils vont. Mais avec le design thinking, souvent, vous partez avec une page blanche. Vous ne savez pas sur quelle solution vous allez atterrir, surtout pas. Et donc, ça peut être un peu crispant pour certains, pas pour tous. Alors c'est un truc qui se fait en itération, euh, ça c'est hyper important, on va y revenir, c'est un truc qui est beaucoup, beaucoup, euh, euh, qui est peu fait euh, en France à l'heure actuelle. Et c'est vraiment la méthode où on ne fait pas les choses parfaitement, c'est en 20%, on peut arriver à faire 80% de ce qui est nécessaire et souvent ça suffit. Voilà. Donc euh, moi j'aime beaucoup Sabadeur Dali, il dit il faut pas avoir peur de la perfection parce que jamais vous l'atteindrez. Et je vous cache pas, le jour où j'ai découvert ça, ça m'a libéré. Et j'ai appris ça, en fait, quand j'étais euh, ben, aux Pays-Bas, dans les pays anglo-saxons. Euh, ça m'a vraiment libéré. Parce que c'est vrai qu'en France, on a, on, a, on a une manière d'étudier où il faut toujours chercher la perfection à tout prix. Alors, « done is better than perfect ben, », quand c'est fait, ben, c'est mieux que euh, ne pas l'avoir fait parce qu'on essaie de faire parfaitement. Donc, pensez à toutes vos tâches que vous faites quotidiennement. Vous en ferez beaucoup, beaucoup plus si vous avez cet état d'esprit. Alors, j'adore ce monsieur, Albert Einstein. Il disait, si j'avais à résoudre un problème et j'avais une heure, je passerais 55 minutes à définir le problème et 5 minutes à trouver la solution. Alors, pour le coup, ceux qui sont analytiques, ceux qui ont une formation technique, d'ingénieur, scientifique, eh bien, là, ils s'y retrouvent. Ils savent très bien que quand le problème bien est bien défini, trouver la solution, c'est pas bien compliqué. En design thinking, c'est la même chose. Il faut définir le problème avant de penser à la solution et il faut prendre son temps. Alors, en général, thinking, moi, ce que je recommande, c'est n'essayer de pas faire un, un couteau suisse. En général, ça marche mal. Mais, faites un opinel. Donc, ça, c'est mon opinel à moi. Je vais euh, euh, faire des, des, des treks avec et tout et tout, des randonnées. Et, euh, et ça marche très bien. Je n'ai pas besoin d'un opinel. Je peux quasiment tout faire avec ça. Donc, pensez plutôt à des solutions qui ressemblent à un opinel plutôt qu'à couteau suisse. Et regardez les meilleurs produits, les meilleurs services. Souvent, ils font qu'une seule chose. Alors, les pratiques, pratiques. c'est euh, un travail qui se fait en équipe. Ça, c'est hyper, hyper important. Euh, c'est vraiment, euh, ce n'est pas une personne toute seule. Il y a un travail collaboratif. Alors, nous, on pousse la, la design team, qui est une équipe qui est euh, multidisciplinaire, avec euh, euh, des personnes qui ont différentes compétences, comme par exemple le design thinker, des gens, des gens qui viennent du métier, et qui, ont, qui, ont, qui savent ce que c'est que le design thinking, et qui savent suivre un processus tel que celui-ci, et qui ont le bon état d'esprit, avec, on va utiliser des user researchers, des rechercheurs des recherches utilisateurs, des, des, des stratégistes de marque, des UX designers, ou designers UX, euh, ou tout plein d'autres personnes, qui ont les compétences qui sont nécessaires par rapport euh, à l'enjeu, par rapport à l'intention. Et c'est une suite d'équipes qui vont faire que le produit va sortir avec des personnes qui euh, sont sur les trois équipes, plusieurs d'entre eux, de manière à maintenir la cohésion au niveau du produit ou du service qui a été conçu. Et ces trois équipes successives, mais qui sont elles-mêmes en itération, cest on peut revenir en fait à l'équipe précédente et demander à ce que la provision de valeur soit retravaillée parce que le retour n'a pas été ce qui avait été prévu, voilà. Donc, la design team, son rôle, c'est principalement de délivrer une proposition de valeur qui est validée par les utilisateurs. Et ça, ce sont les gens du métier qui font ça, avec des gens de l'IT, quelques-uns, si c'est une solution digitale par la suite. Ils atterrissent sur un concept, on peut parler de minimum viable product, donc un produit viable minimum. Et euh, la UX development team, si c'est un produit digital, alors ça peut aussi s'appliquer à des produits physiques, mais si c'est un produit digital, eh bien elle va traduire cette proposition de valeur dans des mock-ups, dans des wireframes, dans des je sais plus comment on dit ça, des, des maquettes qui sont aussi validées par des utilisateurs potentiels. Et donc, si la proposition de valeur n'est pas claire au départ, ce n'est pas la peine de faire un UX design sprint. Il faut que la proposition de valeur, il faut qu'elle soit suffisamment validée par des utilisateurs, par des clients potentiels. S'il n'y a pas cette première étape, vous allez dépenser de l'argent euh, dans de l'IT pour rien du tout. Alors, pire, je connais des, des, des, des lieux où ils le font. Il n'y a pas de design team, il n'y a pas de UX development team, ils ont juste une Scrum development team et ils ont un product owner qui, pendant le week-end ou le soir, va écrire des, ce qu'on appelle des user stories ou il va faire des maquettes de manière à ce que l'équipe de Scrum le lendemain puisse produire quelque chose. Et il leur manque en amont, tout plein de briques, et qui fait que le retour sur investissement va être très, très pauvre, parce que ça va pas correspondre aux besoins euh, des utilisateurs. Alors, en général, on travaille pas dans ce genre de lieu. Donc, la petite histoire, c'est que euh, j'avais fait un atelier pour un, un 40 et euh, il m'avait proposé cette salle-là pour faire euh, l'un des premiers ateliers que j'ai fait en France en 2015. Ben, ça ne l'a pas fait. Hein. Euh, donc, euh, si vous regardez ce lieu, ben, c'est quand même plus agréable, c'est plus invitant. Euh, la même chose. L'essentiel, c'est d'avoir une salle, pas de table, des chaises, des murs où on peut mettre des canevas, euh, des tableaux blancs, et puis euh, du fun. Et ça marche. Voilà. Surtout pas un truc où c'est figé, comme la salle de réunion que je vous ai montrée avant. Alors, regardez, ça c'est un design thinking project. Donc, vous avez le PMO qui va s'occuper de la gestion du projet, vous avez les directeurs de projet, vous avez le chef de projet, vous avez euh, euh, tout plein d'autres personnes. Là, j'en vois encore. le. Il euh, y a des deadlines, bien sûr, et du planning. Est-ce que c'est vraiment ça? Ben non. Là, vous allez à la cata. Donc, ça, c'est vraiment le truc de ce qu'on faisait encore dans la décennie précédente, jusqu'en 2019. Là, il faut arrêter, là. Donc, le design sprint, en fait, c'est du design thinking en mode projet, mais on n'appelle pas ça projet, parce que si on appelle ça projet, on tombe tout de suite sur la gestion de projet à l'ancienne. Ça ne marche pas. Donc, il ne faut pas qu'il y ait deadline, il faut juste qu'il y ait des, des milestones, des points d'étape où on s'engage sur, par exemple, euh, avoir fini le parcours client ou d'avoir euh, défini le besoin utilisateur ou d'avoir fait tant d'interviews. Mais on ne peut pas s'engager sur quand proposition de valeur sera validée. Ce n'est pas possible. Parce qu'on ne sait pas combien d'itérations on va faire. Voilà. Et moi, par rapport à, euh, aux clients que je peux accompagner, je ne parle jamais de rôle comme manager, directeur ou autre. Je parle plutôt de lead. Vous pouvez le voir ici. Ou de facilitateur ou de coach. Donc, on n'est pas dans des rapports hiérarchiques, on est dans des rapports, ou tout au moins, de facilitation de coaching pour faire confiance à une équipe, lui donner les clés de la voiture et lui dire maintenant, voilà, on s'engage sur des points d'étape, mais c'est vous qui décidez à quel moment ça peut être mis en production. C'est vous qui décidez. Et c'est très très différent de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vraiment dans le command and control, donc dans le, dans le contrôle permanent, euh, un contrôle hiérarchique. Et pour ce genre de méthodo, ça ne marche pas. C'est voilà, aussi simple que ça. Alors, euh, vous pouvez en découvrir un peu plus sur designguides.org. Donc, je suis en train de mettre à jour ce, ce guide. Euh, je suis en train de l'écrire, mais je n'ai pas encore mis le, le truc vraiment euh, en ligne. Mais vous pouvez toujours y aller. Alors, le design thinking, en fait, euh, on a aussi un petit bouquin qu'on donne euh, lors de nos formations qui s'appelle le Lean Design Doing, qui résume en fait la, la méthode et avec les différents outils. Donc, euh, c'est lo à l'origine, c'est euh, Arnold et euh, Archer, donc euh, des US et de Grande-Bretagne, qui sont vraiment à l'origine de ça. Vous voyez, c'est les années 60, 65, fin, so fin des années 50, début des années 60. Donc, c'est très vieux en fait. Et ça a été repris par euh, l'agence IDEO en 91, quand ils ont démarré l'agence d'innovation IDEO aux US, à Sao Palto avec Tim Brown et David Kelly. Et, euh, et c'est vraiment dans les années 90 que ça a vraiment décollé. Donc, euh, une approche d'innovation centrée sur l'humain, comme le définit Tim Brown, qui utilise les outils du designer. Alors, designer non pas au sens franco-français, mais au sens anglo-saxon, qui est concepteur. Donc, c'est beaucoup plus large que le designer graphique, que celui qui a fait les beaux-arts, euh, ou que d'autres écoles du même type. Donc, c'est euh, quelqu'un qui a fait une école d'ingénieur, un peut être un designer, est un designer. J'ai travaillé avec tout plein de designers dans les startups où j'ai été, euh, aux Pays-Bas ou ailleurs. Alors, c'est en 2004, il y a eu un article dans Business Week, euh, écrit par Tim Brown, David Kelly, à l'interview Et Asso Platner quand il a lu ça, c'est un cofondateur de SAP, il s'est dit, mais punaise, c'est exactement ce dont j'ai besoin. La centricité utilisateur, j'ai besoin de ça pour mes progiciels, parce que mes clients se plaignent en permanence. Il a sorti, je crois que c'est 35 ou 36 millions de dollars de sa poche pour démarrer, pour financer la discours de Stanford. Impressionnant. Hein bon, il milliardaires milliardaire, probablement, je pense. Donc, euh, voilà, c'est mais quand même, un... qui d'entre nous sortirait un, quelques milliers d'euros pour financer le démarrage d'une école Alors, si vous connaissez HBR, c'est un magazine qui est lu par tous les DG de la Terre. Ils ont ça sur le bureau. Ils n'ont pas forcément le temps de le lire, mais ils peuvent voir qu'en tête de chapitre, il y a Design Thinking qui sort en permanence. Donc là, ils se sont dit, mais punaise, pourquoi Pourquoi c'est tellement important, les Design Thinking Il y a même des magazines entiers de HBR, Hava Business Review, qui étaient sur le Design Thinking. Mais la raison, elle est là. C'est que les entreprises qui sont centrées sur l'utilisateur, on les appelle les Design Centric Organizations, ou User Centric, eh bien, celles-ci, elles ont une performance financière qui est bien meilleure. Que ce soit en termes de croissance du chiffre d'affaires, là vous voyez sur la gauche, ou en termes de retour pour les actionnaires. Voilà, donc, euh, et ces entreprises-là, vous les avez nommées, hein, les entreprises françaises, bah, c'est Decathlon, hein, par exemple, et elles ont une performance financière qui est bien meilleure. Regardez, Decathlon à quel point ça s'est développé. C'est assez fabuleux. C'est une très, très belle entreprise. Alors, les trois, euh, les trois choses dont parlait à Tim Brown, eh bien, les trois, euh, les trois cercles. Donc, il faut arriver à trouver l'innovation qui va être le plus possible au centre. Ce qui est désirable par les gens, ce qui est viable au niveau business et ce qui est faisable sur un plan technologique. Alors, euh, ça c'est le design thinking expliqué pour les nuls. Je trouve que c'est assez génial ce dessin, ça tournait euh, dans les années 90 euh, dans nos emails, dans nos boîtes mail. Et en fait, vous réunissez, si vous réunissez ces, ces, ces cinq personnes dans une salle, et vous leur dites, eh bien, développez quelque chose pour l'utilisateur qui se trouve en bas à droite. Donc débrouillez-vous, mais ensemble vous devez trouver une solution pour lui. Eh bien, ces cinq-là, ils ne vont pas rester dans leur salle, ils vont aller euh, interviewer l'utilisateur, bah, de quoi as-tu besoin, blabla. L'utilisateur ne le sait pas forcément lui-même, il dit, je veux jouer dans mon jardin, je veux avoir du fun, blabla. Bla. Et euh, si chaque personne, chaque participant pensait à une solution par lui-même sans aller voir l'utilisateur, il penserait à des solutions aussi absurdes que celles qui sont indiquées ici. Et ensemble, en allant voir l'utilisateur et en partageant le retour qu'ils ont eu, eh bien, petit à petit par itération, ils vont atterrir sur... Qui se trouve en bas à droite Voilà. alors c'est tout simple hein. donc maintenant les quatre éléments du design thinking donc l'utilisateur il est au centre et on a un processus itératif, on va y venir maintenant des équipes collaboratives multidisciplinaires je l'ai déjà expliqué et puis un espace modulaire donc ça peut être aussi un espace virtuel hein, comme mural miro et d'autres si vous tapez sur internet euh, Design Thinking Process, vous allez en voir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, c'est euh, juste un snapshot hein, sur Google Search. Euh, donc en gros, vous avez quoi Vous avez euh, toujours, euh, donc ça c'est ce qu'on appelle le double diamant, donc la pensée divergente. On va récupérer euh, euh, du matériel, c'est-à-dire qu'on va mieux comprendre les utilisateurs. Après, on va, on va converger vers euh, un besoin qu'on va identifier. Après, on va de nouveau diverger avec du brainstorm et puis on va converger vers une solution qu'on va tester. Donc, ça, c'est Stanford. C'est ben, deux de leurs processus. Donc, vous voyez que ça, ça peut être extrêmement simple. Et là, vous avez les boucles d'itération qui, qui montrent bien la nécessité, en fait, non pas de revenir en arrière, mais d'approfondir, de mieux comprendre de manière à trouver vraiment la solution qui corresponde aux besoins de l'utilisateur. Alors, je vais accélérer un petit peu. Ça, c'est le processus que nous, on a designé. Alors, on a mis des couleurs. Euh, on a mis des tailles, justement, pour, euh, pour, euh, pour indiquer la convergence, la divergence. Alors, la couleur, c'est pour indiquer les, les étapes critiques, comme l'observation. Euh, et puis, euh, vous avez les boucles, d'itération qui ont aussi du sens. Et puis, vous avez l'articulation clé avec l'implémentation. Ça nous semblait important de la rajouter pour vraiment faire prendre conscience que là, il y a un enjeu. Alors, ce processus, il faut d'abord définir le problème et seulement après, concevoir la solution, concevoir le prototype. Ça se fait dans cet ordre-là. Il faut vraiment prendre le temps de définir le problème avant de passer à l'espace solution. Voilà. Alors, euh, bah ça c'est un petit peu le, le parcours qui est un peu... Euh, stylisé. Alors, on va voir assez rapidement compréhension. Eh bien, c'est par exemple euh, comprendre l'écosystème. Et donc là, vous parlez avec les experts par rapport à un défi spécifique pour comprendre vraiment ce qui se passe. Et vous allez cartographier les parties prenantes. Et là, si on prend l'exemple de, de Blablacar, avec euh, l'un des fondateurs Frédéric Mazzella, eh bien, euh, on va dire, on va faire comme s'il avait utilisé le design thinking pour son truc. Mais quelque part, il a utilisé la même méthode. Il l'a fait sans forcément le savoir, mais c'est vraiment ce qu'il a fait. Et donc, euh, au centre, il y a le, celui qui voyage, le voyageur, et puis tout autour, il y a les amis, la famille, euh, des applications, social media, euh, les automobilistes, les bus, les trains, euh, les avions, et tout, et tout. Et euh, bah, il a observé, il a observé ce qui se passait. Alors, vous avez trois manières d'observer. Vous pouvez faire des interviews, vous pouvez vraiment regarder ce que les gens font, vous pouvez même le vivre vous-même en immersion. Il y a Steve Blanc qui est euh, le fondateur ou l'un des fondateurs du, du Lean Startup. Il dit il n'y a pas de frais dans les bâtiments. Donc, il faut sortir, il faut aller dehors, il faut parler à vos clients. Et donc, comme je l'ai dit, ça se fait par les interviews, par l'immersion. Donc là, c'est moins un projet à Amsterdam. Euh, là, ou alors par, par en regardant ce que les gens font. Donc là, c'est quelqu'un qui fait comme s'il était vieux, comme s'il était plus âgé euh, et qui prenait le, le transport public. Donc, qui pouvez-vous trouver comme source d'inspiration Il y a un truc qui est hyper classique, vous allez trouver ça partout sur le net. Eh bien, c'est ce qu'on appelle les, les utilisateurs extrêmes. Alors, pourquoi eux Parce qu'ils sont très faciles à identifier et à observer. Parce qu'ils expriment, en fait, de manière beaucoup plus forte, ce qu'ils ressentent émotionnellement. Alors après, quand vous avez interviewé, observé, vous avez été en immersion, vous allez partager en utilisant des outils comme euh, la carte d'empathie ou alors comme la carte des découvertes et là effectivement, eh bien, Blabla Car Frédéric là eh bien, euh, alors il a fait tout ça au départ hein, bah, il s'est dit, euh, Punaise, moi ce qui est surprenant c'est qu'il y a beaucoup de voitures qui conduisent dans la même direction et il n'y a personne dedans il n'y a que le chauffeur et ça lui est arrivé un jour il allait euh, euh, avec sa soeur il n'avait pas pu récupérer de, de, de billets de train parce que tout était plein et euh, sa sœur a pu le prendre chez lui pour l'emmener euh, en Vendée je crois euh, pour une réunion de famille. Et il a vu que, bah, finalement, sur l'autoroute, il y avait plein de personnes qui conduisaient tout ça. Là. Et il avait son expérience des US, où il avait remarqué ce que, que pour, sur, sur certaines routes, il y avait une lane, une, une, une, une file, qui était réservée aux voitures qui... Euh, ah, ça m'échappe. Euh, oui, qui était en covoiturage, je crois. Voilà. Et là, ça lui a commencé, que ça, ça, ça, il a fait le lien avec ça. Il se dit, mais il y a un truc à faire. Quoi. Là, il y a une proposition de valeur possible. Bon, il, il a réalisé plein d'autres choses. Hein. C est, euh, il est difficile de, de voyager entre Lyon et La Rochelle, par exemple. Euh, les tickets de train et d'avion peuvent être assez chers, voire même très chers. Euh, les, les gares et les aéroports sont souvent loin de là où j'habite. Euh, moi, souvent, j'ai le désir de parler, mais dans le transport public, on prend un petit peu pour un fou. Si je parle avec mon voisin en permanence, euh, c'est difficile à la, fois, à la fois de voyager pas cher et de réserver son ticket à la, last minute, à la dernière minute. Voilà, Et plein d'autres choses. Alors maintenant, la phase suivante, après avoir partagé toutes ces observations, c'est de créer un persona. Donc vous créez un persona. Donc ça, c'est le, le canevas qu'on utilise. Donc on va dire ben, Mathilde, elle a 31 ans, elle souhaite aller à la Rochelle à partir de Lyon. Donc ça, c'est le persona principal. Alors, on peut penser à un autre personnage qui est Pierre, qui est lui, qui est le chauffeur. Alors, on aurait pu inverser, hein, ça aurait pu être Pierre, celui qui voulait euh, aller dans la voiture de Mathilde. Et là, on peut faire un parcours utilisateur. Donc, Je ne vais pas vous montrer beaucoup plus comment faire, mais euh, c'est un outil qui est essentiel en design de service. Donc Pour ça, on a le service designer. Alors, il y a un concept qui est hyper important, Clayton Christensen, c'est un professeur d'Harvard qui est décédé il n'y a pas très longtemps, et euh, qui, euh, en 2020, et qui... Euh, et qui a le concept de job to be done. Et il, dit, il part du principe que qu'on loue des produits pour faire des choses pour nous. Donc, même si on les achète, quelque part, c'est une location pour faire des tâches à faire, des jobs to be done. Après, il y a la phase de définition. La phase de définition, c'est quoi ben, C'est d'identifier un, un besoin critique. Donc là, c'est votre point de vue. Donc là, c'est votre. Vous avez vraiment un parti pris. Je pense que, et c'est exactement ça, c'est, je pense que Mathilde, une femme de 31 ans, célibataire, prof de maths, eh bien, elle veut voyager de Lyon à La Rochelle et de manière pas chère. Voilà, c'est ce que j'ai pu réaliser. Donc, Lyon à La Rochelle, c'est un truc transverse, pas cher, j'aurais pu rajouter rapidement. Voilà. Et euh, parce qu'on a remarqué que bah, pour elle, c'était difficile de trouver une manière de, de voyager euh, où il y a de la place, qui soit pas chère. Et qui soit end-to-end, c'est-à-dire qui de bout en bout, avec le moins de changements possible. Alors, après, il y a une phase d'idéation. Donc, la phase d'idéation, il y a deux, deux phases bien séparées. Il y a le brainstorm, et après, il y a la sélection des idées. Le brainstorm, il n'y a pas de jugement, c'est la divergence. Sélection des idées, ben on fait un choix, donc il n'y a toujours pas de jugement, en fait, hein, et on converge. Alors, il y a tout plein d'outils. Hein. Là, c'est euh, les. Euh, les, les six manières, les six façons d'aider votre persona. Vous avez le Crazy Eight, vous avez tout plein de, de, de, de, de techniques de brainstorm. Euh, vous en trouvez beaucoup beaucoup sur Internet. C'est pas très utile maintenant. Euh, vous avez aussi euh, ce qu'on appelle euh, le Leide-Napkin. Donc c'est la, la fiche concept. Voilà. Alors euh, après vous pouvez euh, sélectionnez vos idées en les mettant dans une matrice. Donc une matrice, c'est quatre cadrans, et puis vous les appelez, euh, vous les définissez comme vous voulez, avec des critères que vous voulez. Vous faites ça sur une fenêtre, sur un canevas, comme vous voulez. Donc euh, le prototyping, eh bien là, vous voyez qu'on va extrêmement vite pour minimiser le temps entre l'identification du besoin critique et le test. Ça peut être n'importe quoi. Donc là, vous voyez que ça peut être du Lego, ça peut être du service scénario, ça peut être un, un concept fait sur un bout de carton. Ça peut être du maquettage euh, sur, euh, sur du papier, surtout. Et ça se fait en itération. Donc, plus on valide, plus on est sûr de son coût, plus on peut prendre du temps et dépenser de l'argent pour faire son prototype. Voilà. Mais au démarrage, c'est vraiment en 30 secondes 30, ou 30 minutes, très, très rapidement. Un prototype qui est suffisamment bien, c'est un prototype dont vous avez presque honte. Et qui va vous permettre d'évaluer une hypothèse critique ou plusieurs hypothèses en parallèle. Donc, nous, on utilise beaucoup le, le service scénario ou le scénario d'usage. Donc là, ça raconte une petite histoire. Donc, l'utilisateur, quel est son problème Quelle est la solution Les bénéfices qui sont liés Voilà, et bien, call for action. Alors, euh, bah, vous pouvez prototyper l'idée bah, de, de, de BlaBlaCar qu'il a eue. Eh bien, Mathilde n'a pas de voiture. Et elle se demande comment elle peut aller à La Rochelle euh, rapidement et pas cher. Et puis, en ayant un moment sympa, elle découvre une application qui, permettait de, qui permet de, de, de, de commuter, de, de, de, de, de covoiturer. Donc, elle cherche euh, sur cette application un conducteur pour aller à La Rochelle. Elle trouve Pierre. Elle réserve en ligne. Et puis, euh, elle rencontre le chauffeur et les autres passagers à un point précis. Ils y vont ensemble et partagent les coûts. Et euh, les passagers, ils peuvent euh, bah, donner une note, euh, donner un score euh, au chauffeur. Voilà. Et donc là, ça donne un petit peu une idée de l'expérience utilisateur que l'on donne. Mais, et c'est là que c'est plus important, c'est on voit bien la proposition de valeur qui est derrière. Parce que c'est la proposition de valeur qui va faire que ça marche. L'expérience utilisateur, c'est ça qui va faire que ça va décoller plus ou moins rapidement. Alors, on va faire le test. Le test pour voir si effectivement... L'imposition de valeur, eh bien, euh, elle est juste. Et là, il ne faut pas s'en faire, c'est que le test, c'est un moyen en fait, d'apprendre encore plus sur son utilisateur. Donc, Thomas Edison, dit, il disait Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 manières qui ne fonctionnent pas. C'est génial. Donc, la première ébauche de n'importe quoi, c'est de la merde. C'est ce que disait Hemingway. Donc, lui, je peux imaginer qu'il écrivait 36 000 fois la même page. Ça ne me donne pas. Euh, ça, c'est juste pour vous prouver que. Nous, on emmène vraiment nos clients, que ce soit en accompagnement ou en formation, on les emmène dans la rue pour tester leur solution, avec un service scénario ou autre chose. Et après, ils partagent le feedback qu'ils ont eu. Voilà, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'il faut améliorer, les questions, les nouvelles idées. Et après, ils vont itérer. Et ça, c'est hyper important. Et ça, souvent, on l'oublie, c'est l'une des premières choses que les organisations aujourd'hui ne sont pas capables de faire. Donc, itérer, ça veut dire quoi ben Là, vous voyez bien les petites boucles d'itération, les petits traits, les, les, les, les traits blancs. Eh bien, Dyson, vous l'avez nommé tout à l'heure, Dyson, en fait, ils ont plus de 5000 prototypes avant d'arriver à mettre un produit sur le marché. Et c'est un, un, un produit qui a, qui a fait une place au soleil dans un marché de commodité. C'est quand même assez extraordinaire. Hein. C'est fou ce qu'il arrive à faire. Mais il a eu un investissement énorme. Donc, l'innovation, ça coûte toujours de l'argent. Si vous commencez à faire de l'innovation, vous n'avez pas de budget, oubliez, allez voir votre boss, vous dites ça marche pas. Ouais. Il faut des sous. Et regardez, ça c'est le, le masque de, de Decathlon Easy Brief. Ils ont mis quelque chose comme 7, 8, 9 ans, 7, 8 ans, pour arriver à le mettre sur le marché. Il faut savoir prendre son temps, et c'est ce que dit aussi Blablacar. Il faut savoir prendre son temps. Donc, si vous regardez Blablacar, Frédéric Mazella, il a eu son idée en 2003. En 2006 seulement, il a mis un site en ligne qui s'appelle Comuto, la première itération. Puis après, c'est devenu covoiturage.fr. En 2012, ils ont eu levée de fonds de 7,5 millions d'euros. Vous avez vu, c'est quand même six ans après. quoi. Il ne faut pas la pas trop tôt, la, la levée de fonds. Et en 2013, ils ont changé le nom et puis ils ont atteint 5 millions de membres. Et c'est là où ça a décollé. Et maintenant, aujourd'hui, ils en ont 90 dans 22 pays. Et ils ont 25 millions de voyageurs par trimestre. Et ils économisent à peu près plus de 1,6 million de tonnes de CO2. C'est ah, quand même impressionnant. Alors, storytelling, c'est euh, c'est pour vendre votre idée en fait, en interne. Parce que si vous voulez pouvoir euh, l'implémenter, aller à la phase d'après, bah, il faut savoir la vendre en interne. Donc, c'est plus du test. Vous vous souvenez, c'était en 2008, si je ne me trompe pas, 2007-2008, donc euh, lui, quand il était sur le podium, bah, il, il, il faisait la pub pour son iPhone. Et Il faisait ça redoutablement bien. Donc, en gros, en trois minutes, donc ça s'appelle le, le, le, le, la présentation élévateur, le pitch élévateur, élévateur pitch. Donc, vous devez être capable d'expliquer quelle est la promotion de valeur. Donc là, on est vraiment à la fin du processus. C'est le final pitch, storytelling, pour avancer. Le, le point faible, c'est souvent à la fin. Souvent, quand on passe à l'équipe suivante, eh bien, on va jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc là, il faut faire hyper grave. Donc, vous vous souvenez, c'est ce que je vous ai présenté. Euh, design team pour la proposition de valeur, UX development team pour l'expérience utilisateur euh, et la Scrum development team. Donc, ce ne sont pas forcément des équipes qui sont totalement séparées les trois, hein, les unes des autres, absolument pas. Hein. Surtout au niveau du développement. La design team, il faut vraiment que les gens du métier, c'est eux qui sont responsables. Enfin, c'est pas les gens de l'IT. Ce sont les gens du métier qui bah, qui, qui font leur taf, qui font leur boulot. Alors, euh, si vous faites du digital, bah, le codage se démarre quand la design team a validé la propose-valeur avec les utilisateurs et quand la UX development team a validé mock et tout le reste, les maquettes, avec les utilisateurs. Voilà, Et c'est vraiment centré sur l'utilisateur et c'est une méthode, un état d'esprit qui peut changer vraiment beaucoup de choses dans notre monde d'aujourd'hui, euh, que ce soit le public, le privé. Euh, dès que la compréhension de est clé. Et puis, vous pouvez devenir un design thinker, et on a même ce beau certificat à vous remettre. Et maintenant, je suis à votre disposition pour répondre à tout plein de questions, si vous en avez.